Une de mes boissons énergisantes préférées. Je viens d'ouvrir mais ici c'est avec les glaçons, c'est plus bon. Mmh. Salut salut, j'espère que vous allez bien. Ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces. Je fais des expérimentations, des challenges, je fais des recettes. Euh, tout ça, pour vivre en mode Keto, tout sans se prendre la tête, ça fait un bout que je n'ai pas filmé Parce que, parce que, parce que je suis hyper occupée. Oui, je suis vraiment occupée, occupée par boulot. Et euh, là, aujourd'hui, vous voyez, je suis en pause. Et j'ai juste pris cette petite pause-là parce que ben, je, veux... je veux, veux me changer les idées <rire> et puis j'ai pensé faire cette petite vidéo. En ce moment, on est en train de faire une migration, un changement de logiciel et euh, ça fait qu'on est vraiment, vraiment sous pression. Et donc, euh, c'est un petit peu ça. Ce sont des longues journées, très, très occupées. Et, mais euh, je fais l'effort pour rester en mode keto, c'est tout. Peut-être pas à 100%, mais je fais quand même l'effort globalement. Donc euh, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai fait euh, des exercices. Ça faisait un bout, bout, bout, bout. J'avais pas. Euh, enfin, plus d'une semaine, je pense, que j'ai pas fait les exercices. Et pour moi, c'est comme waouh parce que euh, c'est important pour moi de faire l'exercice. Euh, parce que chaque jour, non, quand je saute, quand je fais, je passe plusieurs jours sans le faire, je peux le ressentir dans mon corps, je peux le ressentir dans mon, mon feeling et tout. Donc pour moi c'est important. Donc aujourd'hui j'ai fait quand même des exercices assez intensifs. C'était du cardio et c'était intéressant. Ça m'a donné donc de l'énergie et j'ai commencé ma journée. Aujourd'hui j'aborde les couleurs, J'aborde l'orange. Bon c'est vrai qu'il y a le blanc, mais... L'orange est là <rire> parce qu'aujourd'hui on sait en mémoire des Premières Nations. Vous savez l'histoire sombre du Canada avec la Première Nation, comment ce qui s'est passé avec les enfants qui ont été euh, découverts, morts il y a quelques temps. Bref, c'est en tout cas. Donc euh, normalement c'est un jour férié. Vous allez voir cette vidéo certainement après. Mais normalement c'est un jour férié aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais je travaille. <rire> je fais des heures sup et voilà à midi ce que j'ai fait j'ai mangé euh, les gaufres, les petites gaufres euh, que je fais avec euh, le lœuf, euh, un œuf dur, du blanc d'œuf, une cuillère de farine d'amande, euh, une, une petite cuillère de, de fromage en crème et je mets euh, la cannelle, un peu de levure et je, je frise ça, bon ceci, je voulais que ça soit un petit peu croustillant, donc j'ai mis un petit peu de fromage râpé sur la machine à gaufres, et j'ai mis la, la pâte, et voilà. Donc c'était croustillant, c'était vraiment bon. Et j'ai un restant de viande hachée que j'ai mis aussi, quand je fais que les gaufres, c'est comme il me faut autre chose, parce que seulement les gaufres, surtout quand ce n'est que de petites gaufres, j'ai souvent l'impression que ça ne me remplit pas, donc j'ai accompagné avec du restant de viande hachée d'hier, et c'est ça donc pour ce midi. Et voilà. Donc, nous sommes rendus à la fin du mois de septembre. Et qu'est-ce qu'il en est du challenge de septembre Le challenge de septembre, eh bien, j'ai euh, je l'ai interrompu vers euh, la fin parce que euh, j'ai l'impression que lorsque je suis très très occupée, euh, lorsque je travaille beaucoup, euh, Ajouter à ça encore, mettre une pression, une grosse pression au niveau de mon alimentation, en faire trop de restrictions, ça, ça, ça ne marche pas en tout cas, par expérience. Hein. Donc, j'ai dû donc l'arrêter. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un monde encore plus restrictif parce que j'ai complètement fait un jeûne. Pendant quelques jours, j'ai fait un jeûne où je mangeais juste une fois la journée. Et bon, je l'ai fait quelques jours et je l'ai arrêté. Donc, pour finir le mois, je suis à deux repas par jour, un peu comme d'habitude, et c'est ça. Alors, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre Eh bien, pour octobre, euh, j'ai vu euh, deux plans de challenge pour le mois d'octobre. Pour ceux qui s'intéressent, je vais les partager dans la description. Il y a un challenge avec Wendy. Celle qui a, enfin, celle ce qui je, je m'inspirais de son challenge pour faire celui de septembre. Elle en a fait un autre pour octobre, avec des jours de jeûne protéines modifiées et jours de keto classique Donc, c'est un peu ça qu'elle a fait. Et il y a aussi un autre challenge que, euh, proposé par une autre, où elle, elle, elle, elle fait, en fait, c'est comme un challenge de jeûne. Donc, en un mois, durant le mois d'octobre, elle met divers styles de jeûne. Euh, ça peut être le jeûne aux œufs, le jeûne protéiné modifié, ça peut être euh, un repas par jour, ça peut être tout genre de jeûne. En fait, chacun est libre de mettre un peu ce type de jeûne, que, une combinaison de jeûne, de type de jeûne qu'il veut durant ce mois. Et j'ai trouvé ça intéressant trouvé ça intéressant je suis tentée je suis tentée de le faire mais je suis pas sûre parce que comme je disais lorsque je suis euh, sous pression lorsque je travaille beaucoup euh, c'est comme si euh, si je m'engage à fond dans les challenges ça crée trop de pression sur moi et ça me rend nerveuse et à la fin je, je ne tiens pas donc je sais pas je suis en train de voir euh, je en fait je veux bien faire un challenge en octobre mais euh, je pense que je vais peut-être faire ça moins, moins restrictif, ça sera peut-être une, une façon, enfin je, veux, je, je pense à une formule dans ma tête en fait, je suis en train de penser à une formule mais c'est pas encore clair donc euh, voilà mais pour ceux qui aiment les challenges, ceux qui sont intéressés vous pouvez donc euh, avoir ces deux programmes pour le mois d'octobre et vous pouvez rejoindre aussi le groupe Facebook de ces belles dames et être encouragé et continuer avec votre journée keto donc euh, c'est ça c'est ça que j'ai donc pour aujourd'hui, c'est une petite mise à jour et euh, donner des idées pour le mois d'octobre euh, je suis en train de penser à quelque chose que je pourrais faire aussi en octobre, euh, c'est-à-dire proposer euh, des combinaisons de menus, des exemples, euh, par exemple en protéines modifiées, en, en jeunes aux œufs, différents types. Donc, je suis en train de penser et je verrai, je verrai, je verrai, je verrai, je verrai comment est-ce que je vais donc euh, faire du temps dans mon agenda chargé pour pouvoir proposer cela. Donc, euh, je ne vais pas être plus longue. C'est ça que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à vous nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye.